Alors, la prochaine session, la prochaine session du 4 au 9 juillet, euh, c'est une session qui est vraiment sur l'introduction de la méthode Irene Popper. Euh, donc, dans, dans toutes les sessions, de toute façon, vous allez apprendre à construire un cours avec un schéma simple et efficace. Donc, le schéma, ça va être les huit modules de la méthode Irene Popper. Et donc, en fait, pour la session, vous allez avoir donc, euh, les origines de la méthode. On revient un petit peu sur euh, l'explication des huit des modules. Sur la structuration de la méthode, la construction d'un cours, euh, comment enrichir vos cours, les spécificités de la méthode et comment vous allez pouvoir l'intégrer à vos cours. Ce qui est important, c'est que c'est d'adapter en fait, la méthode à vos cours et on vous apprend, on part de où vous en êtes dans votre modalité de, de fonctionnement. Et euh, il est hors de question de vous dire de changer totalement ce que vous faites, mais c'est vraiment d'intégrer la méthode à vos cours. Euh, voilà, donc vous apprendrez euh, la différence entre un cours d'étude et un cours complet. Vous apprendrez également construire, comment construire une chorégraphie d'ensemble euh, par tranche d'âge. Vous apprendrez le VV Dada. Je ne vous dis pas ce que c'est, vous apprendrez, mais vous pouvez aller sur notre site et vous verrez euh, ce que veut dire VVDada. Et puis bien d'autres choses. Voilà, donc euh, notre site internet c'est euh, voilà, irène-popart.com euh, on a une page Facebook, n'hésitez pas à, à, à y aller.